Un jour, une grande personne a dit le changement c'est maintenant. La seule chose qui est dommage, c'est que cette grande personne soit devenue présidente de ce pays juste derrière. <rire> non, je rigole, on n'est pas sur CNews. On n'est pas là pour parler politique, c'était une petite vanne. Si je dis le changement c'est maintenant, c'est vis-à-vis du fait que nous sommes toujours lundi matin au moment où je tourne cette vidéo, comme mon ancienne vidéo. D'ailleurs, si vous l'avez pas regardée, je vous invite à le faire. Mais ça n'aime pas, je vous invite, je vous menace à le faire parce que sinon, moi, je suis pire que Bosch. Je vous attrape, je vous encule, voilà, parce que je propose du contenu gratuit. Vous êtes abonné à cette chaîne, vous le regardez, sinon je me c'était une menace qui était pas très très crédible, on est d'accord. Pourquoi je dis le changement c'est maintenant C'est tout simplement parce que j'ai essayé d'instaurer une autre ambiance par rapport à la vidéo d'avant. Hein. Regardez un petit screen, j'ai mis une petite lumière, on ne voit plus trop ma trottinette d'employé des 3 8 j'ai fermé la fenêtre. Et en plus, regardez, il y a qui pour cette vidéo Il y a un petit chat qui est dans ma chambre et qui traîne. Ça va Neta hein, Tu vas bien Avec Neta on s'entend toujours bien, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, mais en ce moment je la garde parce que ma mère euh, est indisposée pour la garder, donc ça me fait plaisir de l'avoir. Mon chat, ça va faire plus de 3 ans que je l'ai, elle déteste que je la porte. Elle est pas sereine, elle aime pas. Et là, si je reste comme ça... Voilà, elle part. Elle part et en ce moment, en fait, ce qui est trop drôle, c'est qu'elle cherche toutes les sources de chaleur possibles parce que chez moi, c'est pas fait pas hyper chaud. Hein. En fait, j'arrive toujours pas à faire fonctionner mon chauffage, donc faut que je sois honnête avec vous, il fait pas hyper chaud chez moi. Et du coup, elle, elle trouve toutes les sources de chaleur et une des sources des chaleurs les plus évidentes pour elle, c'est ma table de son, ma Midas MR18, où elle se pose dessus littéralement comme ça. Regardez la photo. Et c'est assez marrant, voilà. Donc, vive les chats et euh, on vous aime. la ah, dernière vidéo, j'avais deux sujets à aborder. J'avais le sujet, bah, du coup de, de, de un peu mes craintes de Black Ops Cold War, c'est ce que j'ai fait Et je voulais vous parler de pourquoi cette semaine Je suis pas là, sauf que du coup je me suis dit Tiens si tu fais deux games dans la même vidéo ça fait que bah tu dis tout en une vidéo Et pour le reste tu risques d'un peu galérer Donc on va dispatcher en deux, c'est la mentalité D'un créateur de contenu Donc je vous dis aujourd'hui pourquoi est-ce que je pars De France pendant quelques jours, hein, juste le reste de la semaine il hein, a rien de très grave, enfin y a rien de très grave il y a des petits soucis mais bon c'est pas dramatique non plus Je vais vous expliquer tout ça et euh, ça fait plaisir Donc c'est parti. Rebonjour, nous rejoignons Des games qui sont déjà lancés c'est le jeu qui décide de ça Bon, après, au moins, il me met dans... Il me met dans la team des gagnants. Et ça... Voyez-vous, ça reste ça. Quel plaisir. Surtout qu'en face, ils ont l'air d'avoir des pinces de crabe. Et ça, ça fait plaisir. Je tiens à prendre ce début de vidéo pour mettre... Pour mettre un SO, un... Mort. oh il est pas content lui, <rire> pour mettre un shout out énorme à tous les frérots du The Event, que ce soit les streamers, les organisateurs, il m'a défoncé, les, les organisateurs ainsi que les viewers, ceux qui ont donné et ceux qui même s'ils n'ont pas donné ont participé à la réussite dantesque du truc, hein. 5 millions 6, 5 millions 7, j'ai participé l'année dernière, euh, après les 3 millions je pensais pas que tu vois on réussirait, enfin vous réussirez encore tu vois à faire dépasser tout ça, bah si euh, vous avez réussi, ils ont réussi. Et ça mérite des félicitations énormes. Euh, J'y ai pas été cette année. D'ailleurs, quand Zeratar est venu me le dire, tu vois, limite, il prenait un petit peu des pincettes, tout ça. Il n'y a pas de souci. Tout simplement parce que lui, lui, il est bizarre. Lui, lui il joue bizarrement, lui. lui toi, t'es toi, toi, toi, chelou. Toi, t'as toi, toi, pas de pote. Toi. Ça, ça, ça, je reconnais. Il n'y a pas d'amis, ça. Mais attention. Troisième. Toi au fond là. Lui, lui, il rend ouf. Campeur de merde Cinquième Ah J'ai fait une jolie série de 5. Donc non, plus sérieusement, quand il est venu me dire que j'y serais pas cette année, parce que tu sais, ils ont rotate un petit peu les streamers. Tu vois, il y en a certains qui ont été ravités, d'autres des nouveaux, tout ça, machin. Il y a absolument, et ça c'est ma mentalité, tu vois, aucune raison de mal le prendre, dans le sens où déjà, bah, Event, ça ne m'appartient pas. Et dans le second temps, tu vois, j'ai été très content de pouvoir y participer une fois. Derrière, tu vois, c'est un, une fantastique initiative, tu vois, collective pour pouvoir, tu vois, donner à une association. C'est pas pour que des intérêts personnels s'y euh, mêlent et que des gens, tu vois, euh, prennent mal le fait de pas y être. Zerator nous doit rien et si on y est, c'est tant mieux. Si on n'y est pas, c'est pas grave, tu vois, a, on n'a aucune légitimité. Oula, légitimité pour mal le prendre, tu vois ce que je veux dire. Si un jour je suis voué à y être à nouveau, tant mieux, sinon il bah, n'y a pas de problème. On soutiendra fort comme chaque année. Hop là, série de 6, magnifique, super, ça se passe bien. Série de 7, super, ça se passe toujours bien les amis. Ça se passe toujours bien pour l'instant. Série de 8, ça se passe encore bien, un adave les gars <rire> À côté, faut pas faire le suceur de Cloud, sinon t'imagines... Ouais les gars, vend aux enchères T-shirt The Event 2019, dédicacé officiel. Non, fils de... Mais toi je te déteste Toi je te déteste, regarde comment tu joues C'est pas normal ça J'étais en série pour le drone amélioré. Je me suis souvent branlé pour des adaves, j'aimerais bien me branler pour autre chose que des adaves là, tu vois. Je pense que je peux sensiblement faire mieux, vous voyez un kill, super. Give me more. Donne-moi plus. Je te suis. On va dans le point, allez. Allez, cousin. Oh, dans le chioooooooot Dans le chiot, dans le chiot, dans le chiot. Tu peux pas battre des mecs dans les toilettes, c'est impossible Donc, donc, donc, frère, est ce que je suis pas là cette semaine. Alors, j'ai eu un petit souci d'ordre personnel, on va dire, d'accord. Rien de trop trop grave, mais ça nécessite de ma part de partir quelques jours pour m'aérer un petit peu l'esprit. Euh, tout simplement parce que bon voilà, les mauvaises nouvelles à des moments, ça fait déjà quelques temps que je vous ai dit qu'il me fallait quelques jours off. Alors je sais que certains ont envie d'avoir, tu vois, des problèmes qui les font partir. <rire> j'ai envoyé du sale là, pour finir la game j'ai envoyé du sale. Petite kick finale, regardez, hop, petit double. C'est dommage, enfin c'est petite tripe du coup, parce que derrière là, avec ça j'aurais pu balancer, regarde la petite série 4, mais j'étais attendu. 25-8 en vitesse comme ça. Défi ça plaisir. Ça me bat Ta gueule, toi, 8-18. Et nul Donc non, plus sérieusement, effectivement, j'ai eu des petits soucis d'ordre personnel. Ça fait que j'ai dû prendre un peu de temps pour moi euh, cette semaine, histoire de me rafraîchir euh, un petit peu l'esprit et passer un peu à autre chose. J'irai pas plus loin dans les détails pour préserver un peu ma vie privée, donc je vous prépare ces vidéos-là en espérant que ça vous fasse plaisir. Merci de votre soutien, parce que je suppose que vous allez me soutenir dans ce temps un petit peu difficile. Je vais en Bulgarie, à Sofia, d'accord, pendant 5 jours. Donc si vous avez quelques plans à faire, des trucs à visiter qui peuvent être sympas. S'il y a des amis bulgares dans les commentaires, n'hésitez pas. Pour ma part, j'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous.